En tant que patient, j'aime bien utiliser le site Academ, qui est un site qui rassemble son adresse unique des milliers de vidéos sur, à propos du judaïsme, sur la politique, la théologie, l'éthique, l'histoire. Et mon rêve, c'était d'avoir un Academ protestant. Et ce rêve a croisé la Fondation Eugène Bercier, dont justement un des buts est le rayonnement du protestantisme à travers l'audiovisuel. Nous nous y employons à travers Regards protestants et son forum ainsi qu'avec le musée virtuel. Nous avons aussi une activité audiovisuelle, euh, Méromédia, qui éditait euh, des DVD et dont on peut aujourd'hui voir les, les vidéos sur une chaîne YouTube. C'est Antoine Noïs qui m'a proposé de participer avec lui à ce projet euh, J'étais légèrement dubitatif euh, au début, et puis je me suis aperçu très rapidement que ça correspondait aux besoins que j'avais aperçus très clairement en Afrique, à savoir que les gens en Afrique sont sans arrêt sur les réseaux sociaux, sur Internet, c'est leur source principale d'information. On manque de réflexion théologique, biblique, puisqu'il y, y a très peu de facultés de théologie. L'ambition de Campus Protestant, c'est d'avoir euh, des vidéos qui puissent diffuser la pensée et la spiritualité euh, du protestantisme. Alors pour cela, on s'adresse à des pasteurs, à des théologiens, mais l'idée, c'est le rayonnement du protestantisme. Pour moi, l'enjeu, c'est de mettre à disposition du grand public, un maximum de personnes, euh, des connaissances qui sont aujourd'hui réservées à des scientifiques, à des professionnels, à des gens, euh, des chercheurs. Et c'est un peu ça notre objectif, c'est de, par la vidéo, sur Internet, de donner un, un accès facile à des connaissances qui sont euh, aujourd'hui euh, peut-être trop limitées aux facultés, aux universités. Les institutions et les églises protestantes ainsi que les médias, nous leur proposerons donc de mettre gratuitement à leur disposition nos vidéos s'ils veulent les mettre sur leur site internet. Si l'on nous pose la question, quel est l'objectif principal et essentiel de campus protestant L'idée, C'est d'essayer de, de voir clair, de se situer, de construire, d'édifier.